Ok, yes Tu sais que as, quand t'as la visée, quand il est, est rouge, c'est pas beau, hein C'était pas rouge. <rire> c'était pas rouge. C'est ça le problème, c'est que c'était pas rouge. Par contre, tu peux m'expliquer juste le B-word C'est juste que vraiment, Bibi, c'est un mauvais... Euh, c'est un b c'est ça c'est pour le mot bon D'accord, t'as nommé <rire> tous tes personnages euh, en Afrique, c'est ça ou quoi Non, non, non, t'inquiète pas, tu verras hein. Cédric oh, bah déjà, il y a un Kill Kratos, ici <rire> Non, pas D-Boy Tu m'as m'a dit <rire> Tu vas tomber à l'eau. Tu ah, a toujours raison. La game n'a pas commencé, je dis à mort. <rire> je pense que je vais peut-être perdre. Non, pas mon ah, perso HRP, pas mon Hermon Bétani. Salut <rire> <rire> je, je peux me faire s'il te plaît Je, je m'appelle Herman Bethany, je suis. <rire> <rire> <rire> Et psychologue de l'hôpital OGM. Oh non, pas encore pas les Non. <rire> bon, c'est Lena. Vu que j'étais généreux. Je vais te protéger un peu plus. Tiens, prends ça, c'est le prix des <rire> Donc le nazi ne peut pas passer. <rire> ah, bon, alors, allez, alors. Le Bivort Squad, ça souviendra bien sûr de tout ça. Ah, je voulais, je, je voulais, agrandir la, la pièce. Je vais te montrer mes skills que je faisais sur les Bivorts 3D. Non. Ah d'accord, ninja pas encore. Un peu là, c'est pour non des années de ski pour ça Ok <rire> Non yes Non, ça va yes c'est à mon tour ah, viens, je <rire> En fait j'avais un checkpoint de pute. <rire> Il en a marre ah. ah Merde je voulais Je voulais prendre le parachute j'ai <rire> pas le temps <rire> Alors c'est pas forcément lui que je voulais toucher Mais c'est bien aussi Arrête t'as pas le droit j'ai un mur ah c'est l'opinique oh bon. hein. On va tu sais un truc, comme dirait un Minecraft, c'est pas toi qui décide. <rire> Écoute, ah bah oui c'est assez... <rire> Écoute, c'est pour t'aider un peu pour avoir une belle vue derrière. <rire> pour arrêter... Ah bah tiens... Ah <rire> <rire> ah, le tour de Héroïne de Bétamine. Là bah, c'est le mot d'utiliser la Corne Ninja maintenant. <rire> Corne Ninja, saison 2. <rire> hein Quoi Hop sauce. là, t'es descend! Alors, on va voir comment il va faire avec sa fiche. Rocket vas <rire> <a dit> <rire> <la prophétie. rire> appuie sur espace <rire> pour sauter! <rire> Comme a dit la prophétie, on oh là ça recommence, mais ça, que moi qui te le fais. Je viens de me tromper. Je me barre! L'histoire d'un cran, ah, je oh retiendra ça! <rire> oh, je suis tellement content d'avoir enregistré ça quand même! <rire> Ta <gueule. rire> Oh, attends, je sais qu'est-ce que je vais faire. Espace hein, pour sauter, hein! Pas de soucis, y'a un mec qui l'a déjà fait. <rire> Ah, tu te fous de ma gueule là! J'en reconnais! Possible! It's café time? Delicious! Euh, ouais, bois ton café toi là-bas! Oh, oh, oh. Ok, j'ai voulu faire le malin. Ah, un peu bien d'un hein. coup! Ok, j'ai fait trop peur d'un coup, d'un coup, je pense! Hein? Ça va se mettre, ah, bah, tu meurs! Ouais, je crois que moi c'est je mort. C ouais, bah je crois que celui qui a bu le café était le seul tranquille en fait. Regarde, <rire> ouais, j'ai mis un mode qui s'appelle comme ça. C'est juste t'as tout le ou... le si Alors... oh, toutes les armes. ou... Mais quand même <rire> le mode Je crois qu'il est très drôle le mode que j'ai créé. Alors, je peux toutes les armes, tu mito oh, ah Ah oh, oh, oui, ok, j'ai une arme en fait. J'ai une arme en fait, c'est juste ça en fait. <rire> oui, et ça c'est pour la blague. <rire> là, si je veux là, je peux détruire moi et toute la famille. <rire> tu vois, mon équitable, non oui, c'est un sauvage, je fais mon gars. Ah! <c 'est... rire> Allez, putain, un petit malus de bolos, cela. Arrêtez, monsieur, par pitié. Ah non, ouais, la, la mine elle va partir en couilles. Hop là, comme ça, si tu sautes, t'es mort. <rire> ah, mais là, je suis là. Ah! ça marche quand même, hein. Ah, ouais, ça marche, ça la merde. Wouhou! Tout simplement calculé. <rire> J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, il y avait un putain de... Il y avait un putain de... Non mais, il y avait un Il le bloque, bloque là, il le bloque là Il y a un bloc qui a fait ricochet, ça me casse les couilles J'ai envie de crever. Ah, attends... On, on, on rappelle hein... C'est ce petit pixel qui t'a gêné Oh mais non mais putain c'est quoi ce pixel qui me casse les couilles Il reste que d'e-boy, tu n'as pas le droit Le dit qu'il faut que je suis je, je vais pas te mentir, il y a un petit pixel qui me gêne aussi ah il y Je suis très nul Je suis où Allo Ah Putain, je vais voir euh, où était mon premier personnage, où il était <rire> Il est où Il est là <rire> Il part pour miner déjà Bon, <rire> moi, t'es en sécurité hein Ouais j'avoue, je suis en sécurité En plus, euh, bah écoute, je vais aller miner du, du fer en attendant <rire> T'as pas une pioche <rire> Attends, je vais essayer de piocher avec ça <rire> Merde, <putain. rire> j'ai pas le matériau <rire> Ah putain, j'ai un bon truc mais malheureusement je suis... C'est encore... Il faut attendre encore quelques tours quoi. Non bah vas-y mec, il faut que tu... Il faut que tu d'aller Bon bah écoute, je vais éliminer hein, je vais essayer encore avec mon doigt mais... Je pense que j'ai pas le bon outil hein. Putain... <rire> C'est quoi tu vas bien casser les couilles maintenant Oh <rire> et <rire> regarde, il y a eu une Bah je... <rire> voilà Toi toi qui voulais que je te sorte, je t'ai sorti Mais t'as détruit le <rire> diable frère. Voilà, j'ai gagné Bon, voilà, moi j'étais en train de, de bien miner, il fallait juste que tu euh, tu griffes mon serveur, là. En plus, elle la ta musique de victoire. <rire> t'as un souci <rire> Ouais, Parce euh... que je pense que t'as perdu, en fait. J'ai gagné comme deux fois, donc... Euh, vas-y, t'es toi. T'as gagné le 20, mais j'ai gagné. <rire> <rire> mais j'ai gagné la dernière. Oui.